Henri Lebègue est le premier mathématicien de très haut niveau qui séjourne à Rennes. Son nom a été repris par ses successeurs à Rennes pour nommer le centre Henri Lebègue. Bonjour San. Bonjour Jacques. Peux-tu nous dire ce qu'est très précisément le centre Henri Lebègue? C'est un centre qui, est, qui va promouvoir toutes les mathématiques de la région ouest en partant par regrouper les forces vives de Rennes et de Nantes. Et ensuite, il y aura Brest, Angers, qui pourront se greffer dessus. On sera au niveau de, des gros regroupements de laboratoires qu'il y a eu, comme Toulouse, Bordeaux, Orsay, Paris, voilà. Donc ça fera partie des 5-6 plus gros laboratoires de, de France euh, en mathématiques. Faire des mathématiques, de la recherche en mathématiques, aujourd'hui, en 2012, et ça sert à quoi Il y a des mathématiques partout dans la vie. Euh, par exemple, la caméra, ben, c'est une caméra numérique. Oui. Donc elle a besoin de... En interne, de calculer plein de choses, il y a un truc, truc très simple, c'est le, le d'image. d'images. Oui. On va enlever les parasites qu'il y a sur une image. Oui. Ben, comme les couleurs sont codées avec des chiffres, pour enlever un parasite, quand les chiffres bougent trop, qu'est-ce qu'on fait On fait une moyenne. Oui. Ben voilà, c'est implémenté par des mathématiques et c'est utilisé universellement dans les téléphones portables qui prennent des photos, les caméras sophistiquées. Voilà. Il y a des petites moyennes comme ça qui sont qui permettent d'enlever les parasites des images. Dans cette tour, à tous les étages, tous les jours, vous avez des chercheurs qui travaillent sur des mathématiques de pointe. Et grâce au centre Henri Lebègue, ça va leur donner une plus grande ampleur avec les collaborations avec tous les autres collègues de la région.